Hello tout le monde, c'est DJ Fly, en direct des studios Algam et aujourd'hui on va décortiquer la Reina One, c'est parti et on peut s'apercevoir que ça ressemble à une Mini 12, une Mini 70 ou 72, et on attend quand même un toucher assez similaire aux platines vinyle. parce qu'on voit bien que le plateau ressemble très fortement soit aux 12, soit à des platines vinyles, et on voit que c'est un petit format tel un format 45 tours. Et on s'aperçoit déjà qu'on peut déclipper en fait le vinyle, ce qui est beaucoup plus facile parce que les autres contrôleurs, quand on avait le même système, il fallait visser et c'était toujours un petit peu laborieux. Pour ce qui est du plateau, on peut s'attendre et avoir des a priori en disant « tiens, ils ont fait une formule un peu condensée euh, » donc en réduisant euh, justement les fonctionnalités. Mais pas du tout, ils ont gardé exactement les mêmes euh, composants euh, que la 12 avec un, un couple moteur de 5 kg qui, qui est très performant pour, pour le scratch et pour, pour le mix. Donc c'est assez robuste et très euh, haut de gamme. On voit qu'il y a deux repères sur le contrôleur, donc un à midi pour ceux qui font du tentablisme, du passe-passe, du scratch qui utilisent leur marque à midi et un autre petit repère qui est à peu près vers euh, deux heures pour ceux qui utilisent la marque face à leur euh, diamant, ce qui est mon cas en fait. Donc là ils ont étudié vraiment l'angle précis afin de, de, de retrouver les mêmes sensations. Donc ça c'est assez, assez cool. Juste à côté on a un petit bouton stop time qui va déterminer justement la lenteur de l'arrêt du, du disque. Donc là avec un son Là, je suis à fond. Ça s'arrête direct. Si je me mets à la moitié, ça fait un arrêt un peu plus transitoire. Alors, avec le petit bouton juste en dessous, slip et moteur off, on peut désactiver le moteur en appuyant sur shift et moteur off, mais continuer à régler justement pour caler vos disques avec le tempo, donc soit l'accélérer soit le ralentir. Donc On va le réenclencher. La fonction première, c'est d'appuyer juste sur le, le curseur, donc slip sans appuyer sur shift. Et là, on peut faire du scratch, mais le son continue à tourner derrière. Et quand on lâche, eh bien, on va retomber sur le son qui tourne derrière en fantôme. Voilà. On arrive sur le, le petit bouton en dessous, le sensor ou reverse avec le son, donc sensor où ça va faire une lecture en arrière en laissant défiler le son. Voilà. Et le bouton reverse pour faire tourner la platine à l'envers. Et notamment le morceau aussi, par la même occasion, à l'envers. Juste au-dessus, on a un petit raccourci afin de naviguer directement euh, dans le morceau pour trouver des passages clés qu'on veut sélectionner. Donc, Si on n'a pas le visuel de l'ordinateur sur le côté, on a déjà un prévisuel avec les, les petites LED rouges qui nous indiquent si on est au début, au milieu et à la fin. Par la suite, de chaque côté des, euh, des platines, on a le bouton de navigation, donc « Scroll » et « Load ». C'est la même fonction à droite et à gauche. Sauf que quand on appuie dessus, là, je load le morceau sur la platine gauche et de l'autre côté sur la platine droite. En, juste en dessous, on peut aller en appuyant une fois dessus sur euh, la navigation de nos playlists. On appuie dessus hop, pour, euh, pour changer de playlist et puis pour, euh, pour sélectionner les morceaux qui sont à l'intérieur. La petite fonction raccourcie euh, assez euh, sympa justement quand on fait du passe-passe, un peu de c'est d'appuyer deux fois sur scroll, paramètres et raccourcis qui permettent de faire ce qu'on appelle un instant double. Donc, on va sélectionner le même morceau sur la platine choisie. Une fonction secondaire sur le bouton back, en appuyant sur shift et le bouton back, on va pouvoir sélectionner donc, un morceau à l'aide du scroll, là on appuie sur shift et back, et ça va directement le switcher dans le dossier « Prepare ». Donc le dossier « Prepare » qui est un dossier intemporel afin de sélectionner des morceaux qu'on a en tête, qu'on peut mettre de côté ou d'organiser de, des playlists de, de dernière minute. minutes. On passe au pitch, à la gestion de la vitesse de rotation et de lecture du, euh, du disque. Donc de base, on a un « moins 8 » plus 8%, qui est un peu la référence standard d'une platine de vinyle. Mais on peut la changer en appuyant sur « Range ». Où là, on arrive sur du moins 16, plus 16%. Et encore, on peut ultra-pitcher avec du moins 50 et plus 50%. Euh, L'effet de, de warp qu'on peut appeler euh, est quand même très élaboré. La qualité du son est très intéressante. Donc là, je suis à moins 16%. Là, je suis à moins 50%. Seconde fonction du petit bouton Range, on voit en dessous, c'est marqué Case Lock. Donc le Case Lock, c'est la petite note de musique qui est à côté de votre lecteur dans votre programme Serato qui va permettre de garder la tonalité de, de, de votre morceau. On peut le désenclencher ou le réenclencher en appuyant sur Shift et ce petit bouton. Donc là, c'est désenclenché. Donc, très intéressant d'avoir cette fonction-là euh, fonction euh, disponible sur, euh, sur, euh, sur le contrôleur. Deux petits boutons en bas du pitch, euh, donc le pitch bend, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, ça c'est valable pour euh, les personnes qui mixent avec le moteur éteint. Qui va permettre d'accélérer ou de ralentir juste en touchant sur, sur les boutons, à défaut de, de, de manipuler le, le plateau. On passe sur le côté gauche de la platine avec deux petits boutons, donc un bouton Q qui va permettre de rajouter un point you temporel sur votre morceau et euh, la fonction secondaire en appuyant sur Shift, toujours, et en rappuyant dessus, ce qui va vous permettre de revenir sur le morceau précédent de votre playlist. Le bouton juste à côté, le bouton Sync, qu'on peut enclencher et désenclencher avec la touche Shift, qui va vous permettre de synchroniser euh, votre morceau sur celui qui est en train de jouer. On arrive sur la partie PAD, avec plusieurs options similaires aux tables de mixage, au RAIN 70, 72. Donc le premier paramètre des, des pads, le Hot Cue. Le paramètre secondaire, quand on a le Pitch and Time, va nous permettre de moduler la tonalité. Ensuite, on arrive sur le paramètre des loops sauvegardées, de Save Loop, qui permet de rappeler les boucles qu'on a fait au préalable. Le paramètre Roll, qui permet de faire des roulements avec le son qui tourne derrière, au temps, à l'accroche, et au quart. On peut switcher avec le bouton paramètre notre grille de roulement. On peut aller vraiment très très euh, rapidement. La fonction secondaire du rôle, c'est un rôle euh, bouclé. Ce sera une boucle qu'on va faire directement. Euh, nouveauté sur la partie sampler, c'est qu'on peut préalablement enregistrer des boucles et les rappeler directement à l'aide de la touche du sampler. Fonction secondaire sur la partie sampler, donc si on rappuie dessus, on arrive sur une nouvelle option qui s'appelle le Scratch Banks. Donc ça permet d'enregistrer des, des sons de scratch, des samples de scratch et d'en de, faire appel très rapidement en appuyant sur, sur la touche adéquate et ça va directement loader le sample sur la platine. Donc ce qui est assez pratique quand on fait des mix et d'un coup on a envie de faire une session scratch, Tac, tac, tac, on switch, on appuie deux fois sur sampler, et hop, j'ai mon son de scratch à disposition. Et la dernière option, le slicer qui fonctionne avec la Big Grid, qui est similaire aux tables précédentes de la 70-72. On arrive sur le petit encart loop qui est euh, similaire au Rain 70, 72, qui est très très ludique, assez, euh, assez simple et très euh, compréhensible à, à utiliser. Donc on a ce gros bouton qui permet d'activer ou de désactiver une boucle de manière très rapide. Donc, par exemple. Hop là, on désactive derrière. Ensuite, on peut faire la même chose en utilisant les deux petits euh, boutons en dessous afin d'accélérer de, ou de diminuer la loupe. Plus lent ou plus rapide. Et je rappuie dessus pour sortir. On peut aussi faire des boucles à la volée. Donc pour ce, on va appuyer sur la touche Shift avec le point d'entrée et en réappuyant sur Shift et le deuxième bouton, ça va nous mettre le point de, de, de sortie. Après, on peut interagir dessus justement en accélérant ou en diminuant comme sur l'autre fonction de loup. Rapide pour sortir. On va tester la réactivité du, du plateau et le ressenti euh, en faisant une petite session scratch et voir ce que ça donne si c'est assez euh, fiable euh, au rendu. cool. Le plateau est très réactif. On sent pas de latence entre le toucher et le son produit, donc très très similaire à une platine vinyle ou exactement pareil que, que les 12. Donc j'approuve totalement. On arrive sur la partie mixeur du, du contrôleur de la Rain One. Donc pour ce qui est des, des EQ, on voit déjà l'alignement. Donc en haut, on a les gains aigus, médium, basse. Euh, donc le mix et le main. Euh, et le boost en, en bouton de, de contrôle de volume de sortie. Euh, on a les petits boutons en fait, de fréquence qui vont permettre de, de faire des filtres assez intéressants. Donc Des filtres assez performants, qui est, qui est assez agréable pour des effets de, de, de, de scratch mais aussi de, de, de mix euh, ordinaire. Tout en haut, on peut aussi observer qu'on peut switcher forcément du coup sur l'USB A donc l'ordinateur qui est branché sur l'USB le, le, A ou sur le B, on peut faire A et B d'un côté, bien comme vous voulez. Au milieu, du coup, sur euh, le line, c'est les inserts de, de platine euh, soit vinyle, donc, on pouvait raccorder de, euh, du phono, soit euh, platine line, donc des CD ou une autre source, sur euh, la table de mixage. On arrive sur la partie des faders et crossfaders, donc crossfader, on voit que c'est un Mac4, donc le, la dernière génération des, des Crossfader Rain qui est sur la 70, la nouvelle 72. Donc un toucher très très agréable et euh, avec la tension ajustable à l'intérieur. Donc la course de, du crossfader... Et bien entendu, euh, réglable par l'interface euh, juste devant et le toucher est très agréable et parfait pour le scratch ou, ou le mix ou, ou le passe-passe. Enfin, très pro. On a une pré-écoute par petit bouton à enclencher, donc de la platine gauche ou la platine droite. On peut sélectionner hop, les, euh, les deux platines. Euh, voilà une pré-écoute assez ordinaire. La partie FX dit effet qui va gérer les euh, effets du Serato, pas de la table de mixage. Il n'y a pas d'effet sur la table de mixage en elle-même, en interne. Ça se passe tout dans le Serato. Dans le Alors, on peut voir qu'on peut insérer six effets. On peut en mettre plusieurs en même temps, en appuyant simultanément sur, euh, sur les touches qu'on veut. Donc. Et on a deux boutons, donc le dip et le beep, qui vont permettre de modifier euh, euh, les effets. Ensuite, on a le déclencheur d'effets. Donc, soit on le choisit en, en verrouillé, ou après, on peut... Là, on a une option juste en insert, donc ça au point de départ. Et on va passer tout de suite sur l'interface avant des connectifs. Alors, on s'aperçoit sur cette interface qu'on a deux micros Mac 2 Mac 1, un, un insert audio in, on peut rajouter deux euh, lines ou phonos sur chaque tranche. Là, on a un master en RCA, un main out en XLR et un boost out en XLR. Par la suite, on a deux USB pour connecter deux ordinateurs. Donc ça, c'est assez pratique en jouant ping-pong avec un autre DJ. Ensuite, nous avons le couple du moteur, si on veut qu'il soit low ou high. Et puis, on arrive du coup sur l'interface de contrôle des paramètres, avec en premier lieu la gestion du volume du micro. Donc là, on peut l'enclencher ou le désenclencher. Là, on a un petit égaliseur basse et aigu. À côté, on a le Micro 2 avec les mêmes paramètres, sauf que là, on peut choisir de le switcher en auxiliaire. On a la gestion des faders, de la course des faders, donc soit une course très fluide, très très douce, soit une course très rapide, similaire à une coupure. La gestion du crossfader, de la course du crossfader, donc, soit en slow, donc une course très, très, très douce pour un fondu enchaîné avec le crossfader, soit une course assez rapide pour queuter le son. Qu'on peut aussi calibrer et modifier dans les paramètres du Serato. Il y a un petit logiciel dans le Serato. Dans le Ensuite, nous avons le réglage de la pré-écoute. Donc la préécoute, on peut le, le gérer soit en préécoute avec les pointues, soit hop là, on écoute le master, ce qui sort de la table de mixage. La fonction euh, split, si on enclenche cette fonction, on va avoir une oreille qui nous permet d'écouter le master, et l'autre oreille qui va déterminer la préécoute préalablement sélectionnée sur euh, le mixeur. La gestion euh, du volume du casque, importante et puis deux sorties casque, une en mini-jack et une en jack standard. En conclusion, euh, de mon point de vue, je trouve que c'est un, un outil euh euh, très élaboré et euh, qui convient parfaitement aux DJ à la fois euh, professionnels ou qui ont une base sur platine vinyle aussi bien que, que sur DJ amateur ou DJ qui essaye de se lancer dans cette passion. Matériel très complet, professionnel et puis avec un super répondant, que ce soit pour le scratch ou pour, euh, pour les points Q. Le toucher est vraiment cool, l'ergonomie est, euh, est vraiment chouette aussi. Euh, la gestion des effets est simple, c'est très ludique, je trouve ça vraiment chouette. Ça. Et tout de suite, on va se faire une petite démo.